Bonjour à vous tous et à vous toutes, c'est Maddy. Alors, vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Merci, merci beaucoup. Hein. Donc, je vais faire en sorte de vous aider de mon mieux grâce à mon intuition. Donc, aujourd'hui, j'ai bien dormi, je me sens en forme. Je me sens aussi relativement positive. Donc, ce sont des bonnes conditions pour faire un petit tirage de cartes. Donc, vous voyez, je suis en train de mélanger mon jeu pendant que je vous parle. Et peut-être qu'il serait intéressant de voir un petit peu comment le gouvernement va réagir. Par rapport aux manifestations qui sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus importantes. Voilà. Donc, on va regarder un petit peu si euh, éventuellement il peut y avoir des concessions, voire l'arrêt du pass, du fait du mécontentement général. C'est parti. Alors, comment va réagir le gouvernement Ou plutôt, est-ce que le gouvernement va éventuellement lâcher du lest Donc, je vais quand même couper mon jeu. Voilà. Alors, je vais prendre le jeu de haut. Parce qu'on peut bien voir le côté psychologique et puis aussi les actions. Donc le gouvernement par rapport aux manifestations. On va baisser un peu les cartes, voilà. Un petit peu leur euh, leur prochain euh, leur prochaine action. Bon. Alors on a habitude ici. Expert changement seul et aller. Donc, après, éventuellement, je remettrai les cartes dans l'ordre. Et puis, maintenant, on va mettre des petites images pour voir. Donc, toujours les réactions donc, du gouvernement par rapport aux manifestants, aux manifestations. Voilà. Alors, habitude avec la mort. Bon. Seul, ça, c'est la police. Le changement ça c'est la maladie l'expert ça c'est quand on est chez soi et aller ça c'est quand on va se déplacer alors est-ce qu'on peut remettre les cartes dans un certain sens on va peut-être changer comme ça alors aller seul peut-être voilà éventuellement bon pour moi ici c'est les manifestants les manifestations les gens qui se déplacent pour aller dans un certain endroit et là eh bien j'ai plutôt les gendarmes la police les crs donc je rappelle que je suis sur les réactions du gouvernement donc je dirais plutôt que les réactions du gouvernement par rapport aux gens qui se déplacent pour aller manifester eh bien ce serait alors seul ou seulement par exemple la répression Ici, on a alors habitude, je vois pas trop, on va regarder. Ici, il y a changement. Concernant la maladie, on va mettre un, pardon, une, carte, une carte dessus. Et expert, on va aller aussi mettre une carte dessus. Bon. Donc, déjà, première information, la répression. Ensuite, on va aller regarder ce que c'est que cette habitude un peu bizarre. Ici. Et changement, alors ça c'est vraiment par rapport à la maladie, ici, donc il peut y avoir des choses intéressantes. Et expert, ici. Alors je vais pousser un peu les cartes pour bien que vous voyez, voilà. Tout comme ça. Donc, par rapport aux habitudes, sage. Alors, habitude, sage. Ici, j'ai changement, succès et expert avec les. D'accord. Donc les ou laideur. Alors, sage. Ici, le succès ici et laideur ici. Alors sage, avec des gens qui demandent. Alors ici, le succès. Ah, le succès, mais alors le succès par rapport à des choses malhonnêtes et la laideur avec le fouet. Donc, j'ai plutôt l'impression que ça, ça va aller plutôt par là. Il faut que je réorganise mes cartes un petit peu. Elles sortent un peu comme elles veulent. Et alors, habitude et sage. Euh... Je ne vois pas trop. J'ai plutôt l'impression que c'est encore les gens ici. C'est les gens qui revendiquent, donc qui font, prendre, qui font preuve de sagesse, c'est-à-dire les gens qui font preuve de raison, qui voient les choses avec clairvoyance et qui revendiquent. Pour moi, c'est plutôt ici. Hein. Aller avec sagesse revendiquer. Bon. Donc, ça veut dire aussi que les gens vont manifester plutôt de façon pacifique. Hein. Mais que là, par contre, eh bien, euh, seulement, ce, enfin, la seule réponse, plutôt, la seule réponse sera la laideur avec la répression policière. Bon. Ok, on a déjà une réponse par rapport aux réactions de gouvernement. Alors, après là, j'ai un lit ici et un lit là. Ce si que je puis dire. Je n'ai pas de jeu de mots. Hein. Donc là, est-ce que c'est changement en relation avec un expert On peut peut-être éventuellement mettre ça là. Puisque j'ai quand même deux cartes par rapport... Euh, alors, peut-être à la maladie ou les gens qui sont alités ici. Donc, à mon avis, on va peut-être apprendre des choses. Donc là, je suis peut-être plus sur les réactions du gouvernement. Par contre, pour moi, la réaction du gouvernement, ça va passer par un succès de gens malhonnêtes. Et alors, habitude, ben, ça veut dire qu'en fait, ils ne vont pas changer leur action, puisqu'ils vont rester dans l'habitude. Et l'habitude, eh bien, euh, ma foi, euh, c'est plutôt de continuer leur politique, euh, on va dire, euh, mortifère, comme on dit, hein. Donc j'ai bien l'impression que là et là, j'ai bien la réaction du gouvernement. Alors après... Ah oui, alors après j'ai peut-être une idée. Alors attendez, on va mettre une carte dessus. Après je vous dirai si mon idée est correcte. Voilà, alors on va mettre une carte là. Cycle. Ouais. Oui, alors... Donc, répression par rapport aux manifestants. Succès du gouvernement qui reste dans ses habitudes mortifères. Et là, eh bien, il pourrait s'agir alors d'un changement de cycle. Alors, il y a les enfants ici. Alors, le cycle scolaire, ça me fait penser. Hein, le cycle scolaire ici, qui intervient. Donc... On pourrait avoir des experts, euh, alors médicaux, hein, qui vont pousser vers un changement donc en relation avec la maladie, euh, enfin, en, en théorie la maladie, hein, parce que pour moi la maladie elle est, elle, elle est finie, mais enfin bon, on ne va pas entrer dans le débat, on se met du point de vue du gouvernement ici, donc changement par rapport à des gens qui pourraient être malades ou qui sont malades, et euh, en relation avec le cycle scolaire. Et alors là, on a un expert, toujours par rapport à des lits ou par rapport à la maison, donc il va y avoir des changements concernant les enfants. Alors, est-ce qu'on va les obliger à rester chez eux hein, Parce qu'il y a déjà, en fait, une première... Euh, euh, comment dire Je ne sais pas si c'est une loi ou un décret, enfin bon... Une première injonction, on va dire, voilà de laisser ou d'obliger plutôt les enfants à rester à la maison s'il y a un cas de Covid dans, dans la classe. Et là, il y a encore quelque chose là qui pourrait s'accentuer par rapport aux enfants. Ah, parce que j'ai changement. Ça concerne bien la rentrée, puisque j'ai cycle, cycle scolaire. là On voit bien les enfants ici à l'école hein, qui sont en train d'apprendre. Alors, il y a reculé Alors, il y a peut-être... Euh alors, est-ce qu'il va y avoir éventuellement une, une concession à ce niveau-là Reculer par rapport à la tempête. Ouais, alors c'est possible. C'est possible. On va remettre une carte. Savoir qui recule, mais je pense que c'est le gouvernement et attirant. Alors, reculer attirant, c'est un peu, euh, comment dire, un peu contradictoire. Alors, il y a des choses un peu bizarres ici. On va remettre encore une carte parce que c'est un peu flou quand même. Ouais, il y a, il y a quand même bien une hésitation. Ouais. Reculer, hésitation, ça c'est cohérent. Bon, bah ça c'est pour moi ce qu'on peut donner aux enfants par exemple. Donc, à mon avis, il va y avoir un changement concernant les enfants par rapport donc, à leur nouveau cycle scolaire, donc la rentrée. Le gouvernement pourrait reculer du fait de la tempête ici. Mais je me demande s'ils si ne vont pas reculer de façon visible pour, évi pour euh, éventuellement rendre, euh, on va dire, euh, l'injection, parce que c'est liquide, hein, l'injection attirant, plus attirante plutôt. Mais il y a quand même une hésitation. J'ai l'impression qu'ils ne savent pas trop quoi faire concernant les enfants. là. Il y a un changement qu'ils voudraient bien mettre en place par le biais d'experts. Mais ils ont un peu peur. Hein, parce que pour les enfants, ce n'est pas encore obligatoire. Hein. Mais je vous avais dit qu'il pourrait y avoir quand même euh, euh, des choses qui changeraient à ce niveau-là. leur apparence, il y a encore une question d'apparence. Oui, c'est très caché tout ça. Alors apparence si on se regarde dans le miroir. Ouais. Euh, alors apparence, on regarde dans le miroir. Donc ça c'est une tromperie. Donc c'est une tromperie, hein, le miroir. Parce que là, on ne voit rien dans le miroir pour l'instant. Ça peut être grossissant ou euh, déformant le miroir. Pour moi, quand j'ai apparence et miroir, je pense à une tromperie. Donc une tromperie, donc quelque chose d'attirant ou alors en apparence, hein, donc tromperie. Oui, donc là, il euh, y a quelque chose qu'ils veulent mettre en place par rapport aux enfants qui seraient une tromperie par rapport euh, euh, au vax, hein, à je pense. Hein. Mais ils sont encore en train d'hésiter. Hein, ils reculent un petit peu. Ouais. Alors, attirant ou attiré. Ouais, alors ça peut être ça. En fait, ils ont peur aussi d'être attirés dans une espèce de maelstrom, Vous savez, euh, cette espèce de tourbillon. Alors, on va essayer de rester là-dessus, c'est intéressant. Donc, prendre... Alors, qu'est-ce qu'ils vont prendre Oui, donc, c'est bien ça. c'est la, la, Ils ont bien envie de prendre dans leur action le, euh, les enfants. Donc, attention à la rentrée. Moi, à mon avis, il va y avoir un changement par rapport aux enfants. Ils sont encore en train, en train d'hésiter, mais ils sont en train de mettre une espèce de tromperie en place. là. Hein. Oui, et c'est bien à la rentrée. Bon, donc, on a déjà trois actions du gouvernement. La première, comme je vous l'ai dit, c'est la répression policière avec le fouet, donc ça va être violent, mais pas de la part des manifestants, parce qu'eux, ils revendiquent sagement, ils demandent, hein, on tend la main, on demande, euh, et c'est bien les manifestants, puisqu'ils se déplacent là, plusieurs, mais euh, la seule réponse, hein, seule réponse sera la laideur, euh, donc la répression policière. Bon, on a ici quelque chose. Ici, ben, il continue, le, le gouvernement continue son, avec habitude... Euh, son, sa politique mortifère et qui pour l'instant est malheureusement un succès puisqu'il y a malheureusement encore une fois des gens qui se sont fait euh, injecter la substance comme on dit et euh, c'est malhonnête hein donc pour l'instant en d'autres mots je ne vois pas marche arrière du gouvernement hein, et la troisième chose c'est qu'ils vont essayer de mettre en place des choses malhonnêtes euh, par rapport aux enfants à la rentrée il y a une hésitation mais euh, bon c'est en train d'être pensé, calculé, voilà, réfléchi, pour inciter, pour prendre les enfants dans, dans ce, euh, comment dire, dans le nombre des injectés, si je puis dire. Hein. Ok, donc ça c'est la première chose. Donc pas de changement. Alors la seconde chose, je vais mettre petite pause pendant que je range mes cartes. Alors on va regarder maintenant s'il y a des événements qui pourraient intervenir dans les prochaines semaines, les prochains mois et qui vont enfin pouvoir débloquer la situation, parce que pour moi, j'ai l'impression que c'est bloqué. Hein. Le gouvernement reste sur ses positions, et les gens, eh bien, restent sur leur position. Bon, alors, qu'est-ce qui va débloquer euh, les choses Qu'est-ce qui va arriver, en fait hein On va voir. Donc, on va regarder plutôt avec le grand oracle français. Éventuellement, j'irai vais recouvrir avec un autre jeu. On va voir des détails. Alors... Quels sont les événements à venir qui vont faire bouger un petit peu la situation Alors, dans le bon sens, j'espère. Hein. Alors, on a une crise et un changement. Bon, donc on a déjà la réponse dans la coupe, je vous les montre. Hein. Crise et changement. Donc, c'est bien la crise qui va provoquer le changement. Hein. Donc, on est en plein dedans. Mais on va voir s'il y a des événements particuliers qui vont arriver pendant cette crise, justement. Et qui vont faire que les choses vont enfin... Euh, s'arrêter enfin bouger de façon positive alors on a les conflits l'orage le là ici en face on a un épanouissement on a des choses officielles et on a alors on a une prison un enfermement alors on va les regarder par là j'ai mes cartes qui sont un peu énervées aussi voilà on va les remettre donc, qu'est-ce que c'est que cette clôture Une prison, quelque chose d'officiel. Hein Et je suis encore une fois sur les événements qui devraient faire bouger les choses. Donc, j'ai une possessivité ici, une intrusion. Alors, une intrusion. J'ai inutilité par rapport à des choses officielles. J'ai ici quelqu'un qui intervient, mais il ressort en positif. Hein, parce que j'ai la rose. Et j'ai aussi, et ici, pardon, la société, mais avec une clôture. Ah ben, ça ne m'inspire pas des bonnes choses. Pour l'instant. J'ai pensé, moi, à l'histoire de confinement ici. Parce que euh, j'ai quand même une espèce de stérilité. Donc, des choses officielles qui n'apportent rien, qui sont inutiles. Et qui entraîne finalement un enfermement de la société. Et là, à côté, j'ai une personne officielle. J'espère que ça ne va pas y avoir un reconfinement. C'est quand même un personnage ici qui est bien. Ben écoutez j'ai vraiment le, le confinement qui sort hein. ouais j'ai que des mauvaises cartes et pourtant je suis positive aujourd'hui j'ai la possessivité l'intrusion avec la faillite j'ai les conflits j'ai les contrats ou ça ça peut être les choses la loi hein. la loi stérile la loi inutile et puis ça arrive à un confinement ici parce que j'ai à la fois la prison les gens et le pigeonnier alors j'ai l'impression qu'en fait ce qui va arriver c'est qu'il risque de reconfiner mais que ici on va avoir à ce moment là quelqu'un qui va intervenir et qui va être plutôt positif puisque j'ai la rose ici et j'ai la vierge ici en plus le mois de la vierge c'est le mois de septembre hein. enfin la fin du mois de septembre hein. Donc, c ça, c'est vers septembre. On va avoir quelqu'un ici qui va intervenir. Alors, qui pourrait, j'espère, débloquer la situation. Parce que si on va encore vers un confinement, ben, moi, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas comment on va sortir de tout ça. Alors, donc là, il y a une figure vraiment importante. Ouais, il y a l'enfant qui sort. La famille de l'enfant. Alors, le printemps. J'espère que je ne suis pas partie sur 2022. Et là, j'ai les famille qui ressortent avec l'enfant. On va rester là. J'ai un événement ici important et j'ai un événement là, mais plus tard. J'ai l'impression que c'est plus tard. Ouais, la pêche, la pêche aux enfants. Hein et là, instabilité. Ouais, bon, ok. Donc, ça, c'est les questions de temps. Donc, ce que je pense, c'est qu'on va vers une espèce de, de confinement. Ici, d'enfermement euh, qui va être en, qui va apporter euh, ou qui va être en relation avec une, une faillite totale et euh, ici la stérilité euh, bah, du pass à mon avis, hein. ça peut être la stérilité du pass. Hein. Donc ça fonctionne pas, ça marche pas et le gouvernement décide les mesures fortes et eh bien reconfinement, ça c'est possible. Ensuite ici. On va aller creuser ça. Il y a des choses en attente par rapport aux enfants. La pêche aux enfants. Et là, et ça c'est plus tard dans le temps, j'ai l'impression, beaucoup plus tard. On va avoir quelqu'un qui va arriver et qui va améliorer les choses. Dans, dans une situation d'instabilité. Mais j'ai peur que ce soit vers le printemps 2022. J'aimerais bien avoir des informations sur le avant. Donc on va rester sur les enfants. Ici. Ouais, il y a des choses inconnues. Et un obstacle, des difficultés. Donc, il y a bien, effectivement, les, les choses cachées, les choses inconnues qui, euh, par rapport aux enfants qui sont en attente. C'est ce que je vous ai dit, en fait, dans l'autre jeu. Hein. Mais, il va y avoir des obstacles parce que les gens, ils ne vont pas accepter hein, qu'on touche à leurs enfants. Hein. Ok, donc ça, c'est le prochain événement. Mais bon, pour l'instant, je vois les choses bloquées, moi. Est-ce hein. qu'on va avoir autre chose qui va arriver parce qu'on ne va pas attendre le printemps 2022, quand même hein. Alors j'ai ici, il y a quand même une célébration ici. Donc il y a des choses qui s'arrangent par là. Alors on va essayer de voir ce que ça peut être. Il y a quand même quelque chose qui s'arrange puisqu'il y a une célébration. Alors on va voir. Alors, ici, alors ça c'est le passe. Ouais, et eh ben euh, oui mais non ça s'arrange mais tant pas, tant pas tant que ça c'est comme si en fait il allait y avoir une espèce de, de réjouissance hein, peut-être une lueur d'espoir et puis après euh, mauvaise nouvelle et ça c'est bien par rapport à des choses que l'on veut changer que l'on veut faire bouger donc euh, bof pour l'instant je ne vois rien on va refaire un jeu on va poser la question autrement. Alors, qu'est-ce qui va faire que les choses vont bouger Comment on va se sortir de tout ça Quel est l'événement qui va faire que on va ça va s'arrêter hein Parce que pour l'instant, je vois les, le confinement, moi. C'est embêtant quand même. Et euh, les choses pas avant le printemps 2022. C'est pas ce que je veux. Alors. Est-ce qu'il va y avoir un événement qui. Qu'est-ce qui va faire que la, la situation va se. Euh, va se résoudre Voilà. Qu'est-ce qui va faire que la situation va se résoudre Alors j'ai quand même, quand même une, une fête, une fête en, à l'avenir, hein, en avenir. Hein. Donc il y a bien quand même la certitude que euh, on va vers, euh, comment dire, une réjouissance. On va vers une solution positive. Mais l'horizon, l'horizon, c'est loin. Donc et moi ce que je voudrais, c'est entre, hein, entre maintenant et l'horizon. Donc qu'est-ce qui qu'est ce qui va faire qu'on va sortir de tout ça? Alors, je n'ai peut-être pas le droit de le savoir, hein, mais bon, on va essayer quand même de poser la question, qu'est-ce qui va résoudre le problème? Qu'est-ce qui va faire qu'en fait les choses vont enfin se résoudre? Alors, j'ai des choses à l'automne, donc l'automne c'est vraiment une période importante. J'ai quand même cette histoire de refuge, de, de, de confinement, mais j'ai des petites fourmis qui arrivent. Alors, des fourmis avec une crainte. Alors, est-ce que c'est les soldats Parce que je pense toujours aux fourmis. Moi, je pense toujours aux soldats. Hein, les les soldats-fourmis, là. Par rapport à une crainte ou une hésitation. Alors, on va essayer de voir ici. Enfin, Qu'est-ce que c'est que ces fourmis qui, va, qui vont faire que les choses vont euh, s'arranger quand même j'ai un homme, j'ai un soleil, mais j'ai une ruine. Bon, ben ça c'est le président. Donc c'est lui. Hein, c'est l'homme qui a du succès, l'homme qui est connu ici. Il n'a pas l'air très sympathique d'ailleurs cet homme-là, puis il est plutôt jeune. Hein, donc euh, ça c'est Manu qui va abandonner. On l'a ici. Donc il va partir. On va remettre une carte dessus si ça m'intéresse. Et ici, on a... Alors les fourmis qui arrive avec un soutien. mais Ça peut être notre, notre armée, ça en tout cas, c'est possible. Euh, alors la gargouille, et la crainte, ils sont quand même en train d'hésiter, mais ils vont quand même venir aider. Bon, donc on a bien l'armée ici, hein. je pense que c'est ça. Hein. L'armée qui après un temps d'hésitation va aider. Alors en face, il y a le, le refuge, on va voir ce que c'est. Bon, en tout cas pour moi, ce qui va se passer, qui va faire que la situation va s'améliorer, c'est que Manu, il va partir. Ici. Et c'est ça qui va être le déclencheur. Alors, déclencheur de la solution, ou déclencheur du fait que l'armée va intervenir. On va voir ce qui va lui arriver à Manu. Il faut bien bien que je me concentre, parce que là, je sens qu'il y a des choses positives. Puis on ira voir ensuite le, le pigeonner, ce que c'est. Ça peut être au moment du confinement, ça, on va voir. Donc, que va-t-il arriver à cet homme-là, parce qu'il s'en va et l'abandonne on ne va pas dire qu'on est triste. Hein. Mais bon, il faut que je reste bien concentrée. On va mettre une carte ici. Alors, qu'est-ce qui va se passer ben Écoutez, je, voilà ce que je sors. Hein. Fatalité. Alors, j'ai encore la carte du printemps. Donc, euh, comme j'ai sorti l'automne là, et que là, j'ai trois mois. Donc, on est en août. Donc, août, septembre, octobre. Donc, ça pourrait donner la période d'octobre. Hein, J'essaie je, de trouver un petit peu une. Euh, une période de temps donc sur octobre il y en a un là qui va avoir un gros problème notre Manu national voilà et euh, la carte du cimetière se passe de commentaires, donc il va vraiment avoir un souci hein. et à mon avis euh, ce qui fait que bon bah, il n'y aura plus de président hein. voilà contrariété tracas bon donc oui le gouvernement il va être un peu dans le hein vous voyez ce que je veux dire dans la mouise et donc euh, on, il va partir, il va avoir un souci, il va mourir, je sais pas, euh, bon, ce que vous voulez, en tout cas fatalité sur lui. Ou il va euh, démissionner. Et donc ça, en plus, euh, alors là je les tracas. Alors attendez, on va mettre une carte ce que c'est. Donc il va y avoir un gros truc qui va arriver. Et c'est ça, à mon avis, qui va être le déclencheur. Donc, on va mettre une carte sur la mouche là, ici. Et donc à mon avis armé nos petites fourmis donc il y a quand même un apaisement et une sagesse alors sagesse ouais c'est sûr que s'il s'en va ensuite les choses vont se calmer mais c'est pas encore ce que je voulais moi je voulais mettre une carte ici contrariété donc il y a une attente et une progression mais si quand même hein. c'est vraiment son départ qui va faire que les choses vont s'améliorer après hein. très nettement donc il faut qu'il parte. bon je sais pas trop ce qui va lui arriver mais il va lui arriver un truc alors on va regarder un petit peu le pigeonnier ici est ce que c'est le confinement ou est ce que c'est autre chose nos petites abeilles alors euh, vax ou pas vax je ne sais pas avec euh, avec le lointain. Alors, le lointain, la société, le lointain, le pigeonnier. Alors, est-ce que ça pourrait être un confinement partiel ou est-ce que ça peut être un confinement pour les personnes qui ne sont pas Vax Il y a quelque chose là. Ah, ça peut alors quelque chose qui commence doucement et après j'ai le pardon la vierge euh, je vois pas oh, attendez je vois pas ce que c'est là ça c'est après encore hein. c'est pas enfin, si je vois ce que c'est mais c'est après c'est plus loin c'est plus loin dans le temps moi je voulais rester là On va voir ce qui va sortir par là oui, l'horizon. Ouais, c'est euh, bon. le futur. Hein. Le futur, les choses vont s'arranger. Hein, avec une réconciliation, euh, ça veut dire en fait aussi, réconciliation, c'est quoi ben, C'est des gens qui se retrouvent. Hein. Donc, il euh, n'y aura plus de, de discrimination pour moi là. Hein On se réconcilie euh, vax et non-vax, si vous voulez. Il hein. n'y a plus de discrimination dans le futur. Mais par contre là, euh, alors la société est le lointain. Qu'est-ce qui va arriver ici Il y a encore quelque chose d'intéressant à creuser par là. Euh, Est-ce que c'est le confinement ou pas Ben, si, c'est bien ça, hein, puisque j'ai la clôture. Donc, c'est bien ces histoires de confinement ici. Hein. Ça va ressortir encore. C'est bien ça. Ouais, c'est présent. Donc, euh, oui, confinement en septembre. Donc, ça, effectivement, c'est annoncé. Ça va se faire. Et il est possible que ça implique. Que Caligula va partir, hein, Manu Caligula, hein, vous avez compris. Que lui, du fait euh, de ce confinement qui serait décidé, eh bien là, là, il va avoir un souci qui fait qu'il va partir. On va essayer de voir ce qui peut lui arriver. Alors, rencontre. Ouais, et bien regardez, j'ai le danger pour lui, hein. Alors, danger, quand il sera à euh, un rendez-vous quelconque, alors peut-être en déplacement ou je ne sais quoi. Bon, quand il ira dans un endroit, il sera, il va être mis en danger, il va y avoir un danger pour lui. Bref, on va laisser Manu de côté et Caligula va partir. Il va lui va arriver un truc. Bon, alors, pourquoi est-ce que nos petits soldats, ils vont intervenir, là Parce que normalement, s'il arrive un problème au président, ben, c'est le ministre qui prend le, le, la suite, non Or, je n'ai pas l'impression... Je pense pas. Je pense qu'il y aura autre chose. Donc, on va voir. Alors, compromis. Alors, oui, on va bien voir l'armée de façon euh, éphémère. Donc, ils ressortent ici. Et ce sera nécessaire. Hein, J'ai la nécessité ici. Mais euh, pourquoi, euh, bah, à mon avis, par rapport à ça, c'est qu'il n'y aura pas que le départ du président. C'est qu'il y aura autre chose. Des, gros, des grosses contrariétés, là, hein. Alors, refus et force. Bon, bah, deux cartes ensemble, deux animaux, hein. Deux animaux euh, intéressants, d'ailleurs. L'âne qui refuse et la combativité. Donc, ça peut vouloir dire que l'armée devrait intervenir parce que la situation euh, va devenir incontrôlable. Hein. Là, le refus euh, et puis euh, la combativité, quoi. Ça se passe de commentaires, hein. Deux animaux à forte tête. Donc, l'armée devrait intervenir parce que ça va être, encore une fois, euh, les combats. Et le refus, voilà. Et à partir de ce moment-là, les choses devraient s'arranger. Ouais, c'est ça. C'est refus par rapport aux obligations. Hein. Bon, donc on a un petit peu l'histoire qui se dessine. Hein. Donc, un confinement ici qui se dessine pour la rentrée. Alors, peut-être partiel, hein, je sais pas. En tout cas, il euh, ya les, les choses de l'ailleurs ou du lointain. Ça peut être les départements, donc euh, ça peut être une certaine catégorie de la population, par exemple. En tout cas, il y a une espèce de compartiment là qui se fait, par personne ou par lieu. Manu Caligula qui va avoir un gros souci, pour ne pas dire un énorme souci, fatalité, je vous rappelle la carte, qui fait que euh, ensuite les choses vont devenir incontrôlables, complètement euh, incontrôlables, briser les chaînes hein, par la force. Et que du coup, eh bien, euh, les petites euh, les petites fourmis soldats vont devoir intervenir de façon intermittente, j'ai envie de dire, brièvement, de façon éphémère, pour remettre de l'ordre. Alors on va voir un petit peu ce qu'ils vont faire, eux. Bon alors, une histoire de complot. Ah, il y a une femme ici. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai complot qui sort. Ah, il pourrait y avoir aussi un problème de terrorisme. Attendez, je suis en train de regarder, là. Alors, après, j'ai la liberté. Bon, après, on est à partir sur autre chose, mais euh, je dois bien rester sur ces corbeaux, là. Ouais, excès. Alors, soit c'est les complotistes qui vont être dans la démesure, par exemple, soit c'est des gens qui sont terroristes, d'où le complot aussi, et qui vont faire des trucs euh, démesurés. Bon, mais je vous l'avais déjà sorti plusieurs fois, ça, hein. Et ensuite, on a une femme qui intervient. Alors, on va rester un peu sur cette femme-là. belle image de femme. Hein elle est plus sympathique que l'homme, je trouve. Alors, quand même. Euh, alors, perte et nostalgie, regret. Donc, cette femme-là, elle va être dans les regrets de ce qui a été perdu. Alors, est-ce qu'elle est positive ou pas euh, Alors, des questions d'argent, là. Alors, elle... Euh, ben, c'est comme si elle était là, mais on ne la voit pas encore. Hein. Je n'arrive pas à voir si cette femme-là elle est bien ou pas. Ah, ouais. Alors, c'est une femme, effectivement, soit une femme médic médicale, on va dire, dans le, dans le domaine médical, soit une femme en relation avec le gouvernement. En tout cas, c'est une personne qui a une certaine autorité. Mais je ne peux pas vous dire dans quel domaine. Alors, il y a la question de famille et du travail. Bon. Je ne vois pas trop ce qu'elle vient faire là, moi. Qu'est-ce qu'elle va faire euh, Alors, instable ou fragile. Bon. Et quelle va être son action Résistance. Ah, donc c'est plutôt une femme dans la résistance. Intègre. D'accord. D'accord. Donc plutôt C'est plutôt une femme positive. Ouais. Alors, une femme qui a une certaine expérience quand même. Et qui est prête à relever un défi. Ah, ben, écoutez, on a la médaille. Alors, ça peut être une femme militaire. Pourquoi pas Ou en tout cas, je dis que c'est une femme dans la résistance. Une femme qui a une certaine reconnaissance de la part d'autrui. Donc, elle est plutôt positive, cette femme-là. Ouais. Ouais. Et puis elle va intervenir au moment où il y aura vraiment énormément de lassitude au niveau de l'argent, au niveau de l'épargne, au niveau du travail, etc. Bon, donc on a les soldats qui interviennent, et on a ensuite une femme, ensuite, qui devrait apporter des choses positives. Et puis, euh, donc euh, voilà quoi. Puis après, j'avais sorti la carte de la liberté. Voilà, repos, campagne, donc après les choses se, les choses s'améliorent. Hein. Ouais, les choses s'améliorent. Bon. Donc, voilà un petit peu ce qui, à quoi il faut s'attendre. Hein. Donc, pour moi, les choses vont vraiment changer au moment, déjà où il y aura des histoires de confinement qui vont intervenir, à mon avis. Les histoires d'enfants aussi, parce que je les avais sorties dans l'autre jeu, ça va intervenir. Les histoires, de, le plus important, c'est le départ de Caligula. Lui, il va lui arriver un pépin. Et il va y avoir, encore une fois, avec l'âne et le taureau, vous vous souvenez des choses qui vont devenir incontrôlables. Et il est bien, bien possible qu'en plus de tout ce bazar, on ait euh, quelque chose par rapport euh, à des gens, là, euh, qui, qui font quelque chose d'excessif. De, du coup, eh bien, on aurait l'armée qui interviendrait, qui viendrait remettre de l'ordre, avec ensuite, par la, par la suite, une femme qui va aussi intervenir et qui sort quand même de façon plutôt positive. Donc voilà pour, le, en tout cas, les événements à venir. Donc, euh plutôt des bonnes nouvelles, mis à part l'histoire de confinement. Mais ça va durer pour moi jusqu'au printemps 2022, je préfère vous le dire. Voilà, merci encore de votre soutien. Et puis, si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. À bientôt, au revoir.